Messieurs, dames, salutations, très heureux de vous retrouver en ce dimanche 17 janvier 4h03 de l'après-midi et pour commencer un immense merci, 102 abonnés plus 6 abonnés en une semaine, c'est très gratifiant pour moi, j'aurais jamais espéré atteindre une telle performance. Aujourd'hui je commence donc avec la version 0.19 car il y a une primitive géométrique paramétrique que j'ai oublié d'aborder forcément vu qu'elle n'apparaît qu'à cette version là, à savoir le tube. Alors le va avoir quelque chose de très pratique que nous allons voir par la suite, c'est qu'elle va nous éviter de faire ce que l'on va aborder aujourd'hui dans la version 0.18.4, ce coup-ci, à savoir les opérations booléennes. Je vous retrouve donc dans quelques instants sur la version 0.18.4. A tout de suite. Nous allons donc commencer parmi les opérations booléennes par la soustraction. En faisant deux cylindres et en vous montrant donc ce que change le fait d'avoir comme primitive géométrique paramétrée le tube. C'est qu'avant, pour avoir exactement la même pièce que je vais avoir ici, il fallait que j'ai deux cylindres, que je retienne la matière que je garde, que je sélectionne ensuite ce que je retire, soustraction, et voilà. Autre changement important que ça amène c'est que lorsqu'il fallait modifier les dimensions, eh bien il fallait aller les transformer directement ici, dans la vue récente. Donc si par exemple ici je rajoute 2 mm, là je ne le vois pas. Il faut que je double clique, dise OK sans rien bouger, je peux bouger, hein, ça ne change rien. Je peux faire ça par exemple, vous voyez que elle a bougé, je peux le déplacer comme ça, je vais incliner comme ça pour que ce soit plus visible voilà et la modification a eu lieu alors qu'avec le tube le truc qui est pratique c'est que ça se fait tout simplement ici sans avoir à aller modifier les paramètres les valider puis transformer la pièce pour que la transformation soit visible Donc, comme vous le voyez, mon cube, il est un peu encastré dans mon tube. Qu'à cela ne tienne, si c'est lui que je veux virer, je sélectionne le cube, je prends le tube ensuite, et voilà, j'ai la découpe exacte de ce que prenait le tube dans mon cube. Donc vous pouvez faire ça, mais attention, parce que sur certaines formes, telles que... Les primitives géométriques en toute fin, c'est-à-dire celle ci quand ce sont des lignes et juste des arrêtes et des sommets, vous allez avoir tendance à avoir une fenêtre de dialogue qui va apparaître, que je vais vous montrer. Donc par exemple, si je sélectionne ça, ça et ça, que par exemple... Je vais en faire la soustraction. Voilà ce qui se passe. L'utilisation de formes non pleines pour les opérations booleanes peut, peut entraîner des résultats indésirables. Vous voulez-vous continuer Donc là, juste pour l'expérience, je vais dire oui. Et ça a fait une erreur. Donc là, ça a fait une erreur en l'occurrence parce que j'ai voulu soustraire de la matière avec du vide. Donc forcément, il n'aime pas trop ça. Après, je vais pas faire la même chose, mais en union. Qui va me redonner le même avertissement. Alors ça va être la loterie, parfois ça va marcher et parfois non. Donc soyez attentif à ce genre de détails, ça peut vous jouer des tours voire vous ruiner complètement votre pièce. Passons si vous le voulez bien à l'opération suivante. Maintenant que nous avons vu la soustraction, nous passons à la fusion. Donc, comme son nom l'indique, ça consiste à associer plusieurs solides pour n'en sortir qu'un seul. Comme c'est une addition, le sens dans lequel vous sélectionnez vos solides n'a pas d'importance. Vous pouvez en sélectionner deux, ça fonctionnera. Et vous pouvez aussi en mettre plusieurs. Donc on prend 3, 4, 5... Même avec un CTRL A, ça fonctionnera. Et plus fort encore, vous pouvez fusionner les fusions. Alors vous allez aussi pouvoir les copier à ceci près que, quand vous allez vouloir faire ça, vous allez avoir cette fenêtre de dialogue qui va apparaître. Les objets sélectionnés ont une dépendance à des objets non sélectionnés. Voulez-vous les copier aussi Donc, vous êtes libre de choisir non. Mais je vous le déconseille, je vais vous montrer pourquoi. Donc je le colle. Et là, je vais dérouler. Et Qu'est-ce que je constate C'est que mes solides masqués ont tous le même nom. Ce qui est logique vu que ce sont les mêmes solides de référence. Vous voyez, Hop, je déplace la copie. Et pourtant, ce sont exactement les mêmes solides de référence par exemple si je fais apparaître le cube vous voyez que le cube se superpose par rapport à la forme de base et ça c'est dû au fait que ce que vous avez ici c'est lié en fait à une copie de la fusion des solides et non pas à la copie des solides eux-mêmes vous voyez bien que si je prends le cube ici que je vais dans les positions, vous voyez que tout est à 0. Alors que si je prends la fusion, vous voyez que j'ai un moins 22 sur l'axe des X. Hop. Vous voyez que je l'ai reculé de 22 mm du coup. Donc vous pouvez faire ça. et Vous pouvez aussi les soustraire. Vous pouvez les fusionner entre eux, c'est possible. Et ça et ça par exemple hop je fusionne voilà pas de souci mais pourquoi je vous déconseille de faire ça sans copier les solides parce que ici par exemple si je divise par de la hauteur vous voyez qu'ici j'ai la ligne qui apparaît qui montre bien que mon solide de référence n'a pas bougé que seule la copie du solide créé à partir des solides de référence a bougé et qui compte de ça si je fais la transformation même ici sur la fusion des fusions les deux cubes vont réduire de moitié leur hauteur hop je remasque ça alors vous pouvez les masquer mais vous pouvez aussi alors voyons Hop, je supprimer la fusion voilà donc là la hauteur est revenue parce que j'ai fait ctrl z pour supprimer la, la fusion ce qui n'a pas marché donc vous pouvez les fusionner mais vous pouvez aussi naturellement les soustraire alors là la soustraction on a de la chance ça se passe bien mais il arrive des fois où cette soustraction ne se passe pas aussi bien donc là par exemple imaginons je vais copier la forme issue de la soustraction la coller deux fois déplacer celle-ci je vais la mettre par là orientée de la sorte puis celle-ci hop si je sélectionne toute la vue et pas la forme, ça ne va pas aller je vais la bouger par là, comme ça, voilà et alors là, si je déroule là, mes solides ont changé de nom parce que les solides de référence ont été copiés ce coup-ci sauf ici où vous voyez bien que fusion 4 et fusion 5 partagent les mêmes solides de référence. À compter de ça, il va partager les objets de référence suivant le partage qui a été décidé. Ce qui signifie qu'ici, dans ma fusion 3, comme dans ma fusion 2, vous voyez que tous mes solides finissent par 1. Ils finissent par chiffre 1 et ici, ils finissent par chiffre 2. Ce qui va signifier que, par conséquent, mon cube ici va être indépendant de mon cube là. Si je le fais apparaître d'ailleurs, que je fais masquer ça, Hop. vous voyez qu'il est superposé. Sur l'autre exemplaire parce que c'est sa position de référence. Qui est différente du coup de la position de ma forme. La position de ma forme qui est ailleurs vu que je l'ai donc Oui c'est normal qu'on ne voit pas celle-là parce que celle-là c'est celle qui a servi à couper. C'est pour ça. Ceci explique cela. Donc là, on s'en tire bien, on n'a pas d'erreur. Mais méfiez-vous, ça peut vous faire des erreurs. Je vous conseille vivement de copier vos solides de référence. Passons donc à l'opération suivante, si vous le voulez bien. Avant de passer à l'opération suivante, je souhaitais éclaircir un point. Parce que je me suis aperçu en revérifiant mon travail que j'ai mis en visible, j'ai basculé la visibilité d'éléments qui n'était pas aux mêmes positions que les autres, c'est-à-dire que par exemple ici, cut, il est au centre donc ça ne va pas se voir, voilà cut 2, si je fais apparaître son élément fusion 4, il apparaît ici, pourquoi Et eh bien c'est une raison très simple, regardez au niveau des placements, parce que le diable est vraiment dans les détails ici, je suis à moins 22 mm sur l'axe des X, alors que si je regarde mon Cut qui est donc le résultat d'une soustraction d'une forme par une autre en l'occurrence de la soustraction de fusion 5 de fusion 4 de la, enfin de la soustraction au niveau de la forme fusion 5 de la forme fusion 4 voilà. c'est à dire que j'ai gardé celle-ci et ôté celle-ci voilà je remets celle-là si vous regardez bien, au niveau des placements, vous voyez que ma position elle est de 20 mm par rapport à l'axe des Y. Hop. Je vais me mettre plutôt euh, là, comme ça. Ce qui signifie que c'est juste le résultat de ma soustraction qui se trouve ici, et orienté de la sorte. Vous voyez bien que le cube, d'ailleurs, il n'est pas à la même position que ma forme de base. Si je refais masquer celle-ci et redécouvre celle-ci, vous voyez que le cube il est orienté aux trois quarts. Ce qui démontre bien que ce que nous avons ici, c'est un objet qui est le résultat de l'opération de soustraction, mais qui a par conséquent un positionnement indépendant. La seule chose dont est dépendante cet objet, c'est des objets sous-jacents dans son arborescence de construction. Ce qui signifie que par exemple, si ici, je réduis la hauteur du cube, que je la passe à 5, que je fais le double clic pour transformer, OK. Vous voyez que mon cube a réduit de moitié sa hauteur. Donc, pas d'inquiétude. Pas spécialement quelque chose d'important, mais je souhaitais éclaircir ce point de sorte que vous ne soyez pas à vous agacer, à vous dire Je comprends pas, j'ai mis ma forme là et quand je la démasque, elle est là. Non, non, c'est normal, c'est parce que ce sont les objets qui ont servi à faire un autre objet qui ont ces coordonnées ici. Mais l'objet qui arrive à la fin, que ce soit une fusion ou une soustraction, lui va rester indépendant au niveau de la position. Ne sera dépendant qu'au niveau de ce qui va être du coup ces objets de référence, ces solides de référence. Ceci éclairci, je souhaite donc passer à la dernière opération qui n'est pas très simple à maîtriser, et pour cause, parce qu'elle diffère assez peu de la soustraction de forme, qui est l'intersection. Alors, j'ai pris la liberté de masquer les objets, de les mettre déjà à disposition. Mise en situation, on imagine que nous souhaitons une section de ce tronc de cône suivant l'orientation de notre cube, ici. Et bien c'est ici que l'intersection va être utile. Parce que voyez-vous, si je fais la coupe, je vais avoir un creux. Alors que là, regardez, quand je vais faire l'intersection, je vais faire l'exact inverse, c'est-à-dire que avant j'avais laissé un creux, maintenant c'est littéralement la chute de cette coupe qui est ici. Donc naturellement, comme pour les autres, le reste des opérations reste possible. C'est à dire que si je mets un cylindre par exemple, que je fais ça et que je fais la soustraction, je peux percer ma pièce en son centre, c'est pas un problème. Comme je peux tout à fait les associer. Zouk, zouk, boom. alors parlant de fusion il y a une autre voie enfin deux autres voies plus précisément qui sont possibles c'est que vous pouvez le faire à travers ceci qui va vous ouvrir cette fenêtre dans l'onglet des tâches et vous allez prendre par exemple Common et cylindres faire union, appliquer, et vous voyez que ça fait une fusion. Et la seconde voie possible, c'est par la partie pièces ici. Donc les pièces, opération booléenne, union. Tout simplement. Je vous propose de nous en tenir seulement à ça. De garder pour une prochaine session les opérations de transformation qui sont possibles ici. Ouais, D'ici là, en attendant, pour commencer, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci au 103 e abonné d'être venu entre temps. Et je vous souhaite donc une bonne soirée d'explorer à fond votre logiciel parce que c'est vraiment puissant. C'est un tort qu'il soit sous-estimé par le milieu. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.